Chapitre 56. 1. Après cela, j'aperçus une autre armée de chars, et ces chars étaient pleins de guerriers. 2. Portés sur l'aile des vents, ils venaient de l'Orient, de l'Occident et du Midi. 3. On entendait au loin le bruit de leurs chars roulant. 4. Et ce bruit était si grand que les saints l'entendirent du ciel, les colonnes et les fondements de la terre en furent ébranlés, et le bruit retentit en même temps des extrémités de la terre jusqu'à celles du ciel. 5. Tous se prosternèrent et adorèrent le Seigneur des esprits. 6. Ceci est la fin de la deuxième parabole.